Alors que le Covid-19 fête tristement son deuxième anniversaire et que l'année s'achève, force est de constater que le secteur du financement participatif et du jeu en général sont toujours plus impactés par ses conséquences. Crippant d'abord les maillons des chaînes de production, la pandémie, loin d'être éradiquée, ensuite était le facteur accélérant d'une crise politique et logistique de grande ampleur. Tensions internationales, durcissement de la réglementation sur la TVA, pénurie de conteneurs, l'année 2021 a été, pour le jeu de société comme pour bien des aspects de notre vie, une deuxième année noire. À l'aube de cette nouvelle année, je vous propose de faire un bilan de l'état du secteur, mais aussi de nous interroger sur les difficultés et les perspectives qui s'annoncent. Participatif, retour sur l'an 2 du Covid, et le premier épisode du podcast « Autour du jeu », que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, Spotify ou sur la chaîne YouTube Nix. Et pour évoquer à la fois le bilan de cette année 2021, aussi bien que ce qui nous attend pour la suite, je me suis entouré d'invités prestigieux, à commencer par Philippe Argou, rédacteur chez Ludovox.fr, tu es l'homme derrière la sélection naturelle, une chronique hebdomadaire du financement participatif. et il faut mettre les mots, euh, il faut dire les mots, certainement le chroniqueur le mieux informé de Métropole. Bonjour Philippe. Bonjour. Avec moi également Pierre-Louis Da Silva, dit le Game Trotter. Salut Pierre-Louis. Salut. Game Trotter, donc je le rappelle, une chaîne YouTube très prolifique qui traite aussi bien de jeux boutiques que de jeux issus du financement participatif. Enfin, David Lenouy est avec nous. Salut David. Salut tous. Tu es président de Boom Boom Games, une maison d'édition française qui a fait sa spécialité de localiser des jeux issus du financement participatif. Donc bien sûr, tu étais été aux premières loges des aléas de cette année 2021. Cette année 2021, donc c'est le cœur de cet échange, et on va commencer peut-être par poser les bases du débat. Et j'aimerais vous demander à chacun individuellement, en quelques mots, si cette année, pour vous, en parlant bien sûr de jeux et de financement, si cette année 2021 a été pire ou mieux que l'année 2020 ou plus ou moins pareil euh, David Oui, bah, pour nous c'était plus ou moins pareil parce que euh, nous en, en termes de financement participatif on n'a pas fait grand grand chose, on a surtout euh, fait produire, euh, donc on a fait venir les, les boîtes et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, c'est là où euh, le bas blesse un peu pour tout le monde, le, le fret, euh, le transport et puis bah, le, les composants qui, euh, qui, le prix des composants qui augmente. Quoi. Donc c'est vrai que on va on, on va dire que c'est un peu moins ça c'est moins bien que l'année dernière parce que forcément on a on a fait moins de choses et puis c'était plus cher voilà Pierre Louis bah du coup je rejoins euh, David mais du côté plus joueur consommateur que que éditeur euh, la, la crise du Covid elle, a, elle est quand même passée par par dessus le site de Kickstarter donc on a forcément eu moins de projets en cette année 2021 que ça a pu l'être euh, l'année dernière et en 2019 mais on a quand même eu quelques pépites à, à dénicher sur le site et c c ça a quand même été très intéressant à, à parcourir. Philippe, pire ou mieux Ou pareil Alors écoute, moi je pense je dirais pareil. Moi je trouve pas qu'il y ait eu moins de projets. Euh, la crise évidemment est passer par là, hein, ça c'est sûr. Euh, moi je note surtout une augmentation des tarifs dû à l'application par tout le monde de la TVA par depuis sure. qui a évidemment euh, impacté énormément, euh, surtout les européens en fait, hein, parce que les autres euh, ça ne les concerne pas vraiment. Donc les prix des, les prix des, des jeux ont, ont flambé à cause de la TVA, enfin, bon, normalement ça n'aurait pas dû être le cas, mais bon ça l'est en tout cas. Moi je trouve pas qu'il y ait moins de projets euh, simplement, euh, donc on voit aussi que les résultats ils sont peut-être même meilleurs que parler hein, ouais. pour, les, mm. pour les projets. Ouais, voilà. Donc, non, bon, moi je ne trouve, trouve pas que ce soit moins bien. On va tout de suite rebondir sur, euh, sur le premier petit point de Discord entre vous. Euh, ma question, c'était à l'origine, est-ce que la crise a entamé la créativité, c'est-à-dire le nombre de projets proposés en volume simplement euh, Pierre-Louis, tu avais l'air de dire que c'était le cas. Est-ce que... Euh, tu t'appuies sur des chiffres ou est-ce que c'est un ressenti comment tu, euh, comment tu expliques ça à toi oui, Alors Je me suis appuyé sur, euh, sur les chiffres de, de cette année par rapport aux années précédentes. Euh, parce qu'après, quand, euh, quand on regarde, quand, quand on va sur Kickstarter directement, on ne voit pas qu'il y a eu des projets en moins, que la, cré que la créativité elle a été entachée. Euh, parce qu'on euh, a toujours des projets qui fleurissent et qui sont très très bons. Hein. Euh, les scores qui ont été explosés encore cette année euh, le démontrent. Mais euh, par rapport aux, aux chiffres qui sont sortis, oui, il y, y a eu quand même euh, carrément moins de projets. Euh. Bah, là, j'ai en 2020, il y avait 3161 projets et cette année, 1833, tu vois. En board game ou au total En board game, que en hein, board game et qui ont été financés, pas ceux qui ont échoué. D'accord. Il y a peut-être un lien à les faire là-bas aussi. Euh, toi, Philippe, dans, oui. dans, dans les chroniques que tu vas faire, tu. Euh... T'avais l'impression qu'il y avait moins de encore une fois de volume de matière chaque semaine ou euh, d'où il sort ton ressenti à toi Non. Non, non, non, non, Mais après, c'est toujours pareil, euh, dire euh, je ne sais pas 3000 et quelques projets l'année dernière, mais combien, combien ont eu de visibilité sur les 30 Bien ah oui, quelques... sûr. Euh, euh, voilà, donc en fait, moi, moi je retiens des projets, euh, entre guillemets, euh, intéressants, quoi. Le petit jeu de cartes à euh, deux balles fait par.. Euh, euh, voilà, ça n'a aucun intérêt. Oui, les jeux qui viennent jusqu'à c'est euh, sûr. Oui, voilà, donc les jeux qui, qui ressortent un peu, on va dire qui peuvent être potentiellement intéressants pour tout le monde. Donc, euh, moi, je n'ai pas trouvé qu'à ce niveau-là, il, il y en avait moins. Euh, par contre, oui, peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de campagnes qui n'ont pas financé. Ça, c'est peut-être bien possible. Alors, je n'ai pas les chiffres, hein, mais c'est un ressenti que j'ai, je trouve, qu'il y a quand même pas mal de campagnes qui n'ont pas abouti. Euh, beaucoup plus qu'avant, il me semble. Euh, donc, c'est peut-être... Euh, je sais pas, peut-être que les gens ont transféré leurs fonds sur des projets plus, enfin qui leur semblaient plus viables, et ont peut-être laissé tomber des projets, euh, voilà, qui auraient peut-être, enfin ces projets auraient peut-être financé l'année dernière, qui n'ont pas financé cette année, voilà. C'est peut-être pas impossible ça, mais j'ai aucun chiffre pour l'aider et par contre c'est vraiment une impression. Je pense, de... je pense que, je pense que la méfiance, elle vient du, qui le fait qu'il y ait plus de projets qui ont peut-être pas été financés. La méfiance, elle vient peut-être du... justement de l'explosion des frais de port, etc. Les mmh, et taxes, ouais, après euh... ça. Ah ben, le, le, le, un pledge, un pledge revient plus ouais, cher. À dernière, mmh. C'est clair, hein, de toute façon. Donc, quand, quand on a un certain budget, ben, on regarde, on est un peu plus attentif à l'endroit où. Ah, tu l'as oui. ressenti, Alors, toi, David? Euh, euh, tu l'as hein. ressenti, personnellement, ouais, non, toi? <rire> Euh, juste parce que je voulais réagir par rapport à ce qui avait été dit par rapport au, au projet caisse, euh, faut pas obliger Alors, je, je sais que ça reste minoritaire et la euh, part est sans doute pas très importante mais il y a quand même GameFound qui a, qui a pris euh, mmh, notamment fait, ouais. euh, une part donc euh, bon, je pense que ça reste ex extrêmement à la marge hein, pour l'instant mais je pense que ça va, ça va continuer à se développer et puis c'est vrai qu'on lit beaucoup quand même euh, sur quoi, sur des forums, des joueurs qui disent, même avant l'explosion de la TVA, la question de la TVA, qui disaient, bon bah voilà, on commence à saturer un peu, notamment des boîtes qui sont euh, oversize, où il y a plein de trucs, et puis finalement où on n'a pas forcément le temps de jouer. On parle parfois de la pile, de la honte, enfin voilà, ce genre de choses. Mais euh, voilà, donc euh, moi j'ai l'impression que cette, cette, cette remise, c'est pas vraiment une remise en question, mais cette. Cette temporisation était un petit peu avant le, le débat sur la TVA et là ça a vraiment la question de la TVA a vraiment euh, amplifié euh, pour les projets évidemment euh, anglo-saxons ou internationaux hein, parce que pour les projets français c'est pas le même problème de toute façon la TVA euh, on est censé la payer, donc euh, normalement il n'y a, a pas de TVA pour le backer mais donc du coup euh, je pense que c'était un peu avant moi je, enfin, déjà fin d'année dernière on c'était c'était c'était moins fréquent Mmh. Euh, Qu'on qu pouvait lire. Euh, euh, moi, j'ai je, moi je, assez de trucs de ce type-là. Euh, j'ai assez de jeux de ce style-là. J'ai baqué un tel, un tel jeu, donc c'est à peu près la même chose. Je vais pas baquer celui-là. On retrouve, on retrouve un, un nœud de, ou un noyau de grognard sur certains forums spécialisés qui vont baquer plein de trucs. Euh, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu euh, moins dispendieux peut-être il euh, y a toujours des nouveaux backers qui arrivent mais oui, euh, que... j'ai quand même beaucoup Je... oui, est-ce que oui est-ce que justement que ça se... ouais j'entends mais est-ce que, que cette lassitude qui, du coup, n'a rien à voir avec, euh, avec le sujet qu'on évoque là, est-ce qu'elle n'est pas compensée par le renouvellement euh, bah, de nouveaux backers, de nouveaux euh, soldats qui arrivent tous les tous les ans, y compris attirés par tous les projets, par exemple, qui sont issus du jeu vidéo Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça, ça va se compenser et que juste ton échantillon de référence, c'est-à-dire les, les forums spécialisés, sont des gens qui ont de l'expérience et ont un autre regard que peut-être la majorité des gens Après, il faudrait voir, euh, tu sais, sur chaque campagne, as, euh, sur KS notamment, tu as euh, le nombre de nouveaux backers ouais. Faudrait voir si euh, par rapport à l'année dernière, il y a une augmentation de ce nombre-là de nouveaux backers ou pas. parce que Là, j'ai pas, j'ai pas le ah, chiffre. Le en, que j'ai pas oui. en tête. Hein, donc, euh, oui. je sais pas si j'ai pas cette stat, cette stat là. Euh, donc voilà. Donc après, euh, par ta question était sur. Euh, J'étais <rire> parti dans mon idée. <rire> euh, Ça bah, le, le nombre de projets. Est-ce que le, le, la crise a entamé la créativité ou freiné la créativité ah, des oui. auteurs mmh. Non, je, je, moi, je pense pas. Je pense pas. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup, euh, il y en a peut-être moins qui sont financés parce qu'il y en a peut-être moins, plus qui passent sous les radars parce que euh, ceux qui marchent très bien marchent vraiment encore mieux, enfin, j'ai envie de dire c'est la même problématique ouais, que l'année dernière avec le Covid, c'est-à-dire que on a dit que le jeu avait explosé au niveau des ventes, c'est vrai, sauf que ceux qui ont explosé c'est ceux qui marchaient déjà très très bien, ouais. euh, ceux qui euh, arrivaient ou euh, les petits éditeurs ou des jeux même qui sont arrivés directement pendant le Covid, alors là ils sont, il y en a beaucoup qui ont été cramés dès le départ, euh, mais euh, que ce soit pandémie, euh, les aventuriers du rail, euh, Azul, tous ces machins qui, qui marchaient, qui cartonnaient déjà, ont cartonné encore. Ouais, après le, euh, par contre, euh, euh, voilà. je pense que c'est le, c'est le, c'est le, le, le delta entre euh, la petite production, sans être péjorative, et la grosse production et les, les gros trucs qui, euh, qui ont vraiment. Euh... Qui, qui ont vraiment augmenté à mon sens. Eh bien, presque une, euh, après le vote utile, à a une notion de pledge utile. Est-ce que du côté, je ne sais pas, Pierre-Louis par exemple, euh, est-ce qu'on constate aussi, en parallèle, euh, une explosion des retards de livraison Kickstarter, le fut participatif en général, a toujours été connu, tristement connu, pour, pour sous-estimer ses, ses délais de livraison. Est-ce que là, on profite un petit peu de, de tout ça pour livrer plus tard Est-ce que tu as l'impression que ça s'aggrave, que ça stagne, que c'est pareil Oui, Moi. Ouais, je j'ai l'impression que ça s'est aggravé pendant une petite période et là ça revient un petit peu mieux en termes de, de livraison etc il euh, y, a, y a des projets qui, qui tardent c'est mmh. incroyable <rire> on l'attend depuis enfin euh, c'est énorme mais euh, je pense qu'il y a un retour peut-être à la normale en termes de livraison ça revient petit à petit euh, euh, je prends par exemple Dicetron euh, ils il se débrouillent pas mal pour le faire arriver ouais. assez rapidement le la, la localisation j'imagine tu parles Ouais, ouais c'est ça, ce qui est plutôt cool, hein, ils se sont bien battus et tout, il y, y a un retour à des délais un peu plus euh, décents, on va dire, euh, que ce qui a été peut-être euh, l'année dernière, euh, fin d'année, etc., je pense aussi, je me permets de réagir, parce que euh, il y a peut-être que les, les éditeurs s'aperçoivent que euh, pour certains, il y avait un problème pour trouver des conteneurs. ça c'est la réalité, hein. quand ah même, oui. les, les retards, il y avait vraiment des difficultés pour faire venir les marchandises. Certains jouaient aussi sur le fait, à mon sens, euh, de dire euh, bah, les prix vont diminuer, donc j'attends. Oui, c'est vrai. J'attends, j'attends et sauf qu'ils voient que là les prix diminuent pas, ils ont continué d'augmenter, donc ils se disent de toute façon ça sert à rien d'attendre. Bon après et après il y a d'autres encore d'autres enjeux sur les jeux comme Tetris, Tetris qui sont des jeux énormes avec une base de composants et de traductions à faire pour les versions françaises et espagnoles. C'est un gros gros machin quoi. Donc là c'est et puis en plus eux, enfin ils ont l'habitude de prendre leur temps, chez dire chez donc c'est vrai que généralement quand ils livrent il n'y a pas forcément grand chose à redire dessus mais ils ont toujours été en retard. C'est plus non plus long enfin, par rapport à leur, nouveau, enfin, plus leur campagne enfin, Plus ils développent de campagne, plus les retards sont importants. Mais je pense que euh, ça, ça va, ça va continuer sur certains projets. Euh, enfin, on l'avait bien vu, notamment euh, sur euh, Assassin's Creed de, de chez Triton Noir, où ils avaient déjà annoncé dès le départ euh, qu'ils auraient... Euh, ils seraient livrés deux ans après, alors ça avait été la boule de... voilà, tout le monde disait que bah, c'est pas possible, voilà, alors que en fait, eux, ils pariaient déjà sur le fait qu'ils avaient énormément de travail à faire dessus et que bah, c'est un financement participatif avec des trucs qui sont pas encore faits, mais ça, c'est un peu compliqué, mais c'est que tout n'est pas... Fini. On, bien souvent quand on va et donc il y a forcément du boulot derrière. Mmh. Alors on va parler un petit peu des maintenant des des, des conséquences de, de tout ce, ce qu'on a évoqué maintenant euh, y compris avec les coûts qui explosent et ça vous l'avez tous remarqué on en a on en a déjà un petit peu parlé euh, on a beaucoup de petits et moyens éditeurs donc qui proposent souvent des petits et des moyens jeux euh, échouer dans leur campagne de financement. Pierre euh, Louis avait un chiffre assez intéressant à ce sujet là est-ce qu'on va pas euh, si ça perdure et tout ça semble vouloir perdurer un petit peu euh, vers la mort peut-être des petits jeux qui ne sont plus rentables en tout cas à prendre sur Kickstarter et donc auront peut-être plus de mal à se financer et puis la mort peut-être aussi des éditeurs indés qu'est-ce que t'en penses Philippe Moi je trouve pas non je pense pas, je trouve, trouve qu'il y a quand même pas mal de petits éditeurs euh, indépendants ou pas enfin, indépendants enfin bon voilà, indé, ça veut pas dire grand chose en mm -hmm. l'occurrence petit quoi, voilà, éditeurs de, des petites structures s'en sortent quand même vraiment pas mal. Hein. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont arrivés qui ont été financés même, même limite limite mais bon et puis quand même a été livré derrière. Voilà. Après il y a pas mal de petits éditeurs qui sont, quand on parle de tout petits éditeurs, qui sont aussi des joueurs des passionnés qui font tout pour que leur jeu arrive sur la, sur la table des, des gens qui ont financé. Euh, non, moi je trouve pas que... Enfin, je n'ai pas du tout cette, cette impression-là de, de voir disparaître des petits éditeurs, parce que de toute façon, il y aura toujours des passionnés qui voudront tenter le coup. Donc, euh, non, moi bon, je trouve pas. Et puis même, bon, on y en aura peut-être après, mais euh, je me demande même si justement, euh, les gens se retournent pas justement vers, plutôt vers les petits éditeurs. Bon, bon, si on parle sur le marché français, je trouve que les... Les petits éditeurs français ont quand même assez facilement du succès parce que les, les, les, les, les pledgers français ben, mettent leurs sous chez les petits éditeurs français. Euh, Est-ce que c'est valable pour tous ceux du monde entier, j'en sais rien. Mais moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment de, de risque, en tout cas à court terme, de voir disparaître les petits projets indépendants. Enfin, indépendant, le, le gars qui fait son projet tout seul ou une petite équipe de deux ou trois. Enfin voilà. Bon. Enfin, moi, j ouais, pas en que je pense pas ça. À... Bon, le fait qu'une partie de, de, de l'édition soit comme en péril, euh, j'étais en train de, de, de vérifier la Taverne des Dragons, par exemple, Lord Raccoon, Lord Raccoon Games, c'est le c'était leur deuxième projet après Last Bottle of Rome. Euh, bon, c'est un projet qu'a pas financé, avec peut-être aussi un, un palier de financement qui était un petit peu sous-estimé, ou bien l'utilisation de GameFound qui était discutable. Euh, ces gens-là, c'est quand même des gens qui... Ouais. Après, ah, surtout bon. prime au succès vont mettre beaucoup de choses dans la balance pour leur deuxième projet puisqu'ils anticipent un deuxième succès. Et, euh, et mmh. potentiellement, là, ils sont en péril parce que tout ce qu'ils ont investi, ben, ça part à l'eau. Et même à Reload, ça coûte plus d'argent en marketing qu'économie. Ouais mais là, là, là, je pense que tu as dit le mot, c'est mmh. À mon avis, mmh. rien Et par quoi, selon ça. toi Un petit Parce que Gameform n'a pas la visibilité. Ouais, c'est pas même poids. Ouais. Un, édite... un, petit... un tout petit éditeur qui n'est pas très connu euh, n'a pas intérêt à aller sur Gameform mmh. pour moi. À mon avis, GameFound, il n'y a pas, enfin, quand tu vas sur Kickstarter, même si tu n'es pas connu, il y a tellement de brassages sur Kickstarter, c'est des dizaines de milliers de, de, de, personnes qui passent par jour sur Kickstarter, et dans l'eau, même si tu n'en attrapes qu'un 0,5% ou 0,1%, ça suffit à, ça suffit à ton bonheur. Sur GameFound, on est vraiment très, très, très oui, je bien. Je ne suis pas d'accord. Je sais pas ce qui les, a... qu les a attirés sur GameFound, quand on sait que les tarifs sont à peu près les mêmes que sur, Game... sur Kickstarter. Hein. Enfin, L'éditeur le... le... n'a pas vraiment grand-chose à gagner financièrement pendant aller sur GameFound. Par contre, il a tout à perdre en, tout ce, qui... en ce qui concerne la, la... la... la clientèle. Je là, voilà, il n'y a pas du tout le même passage sur GameFound que sur Kickstarter. À mon avis, s'ils étaient allés sur Kickstarter, oui. ils auraient financé. À mon ah, avis. Bien, oui, c'est comme Ulule. Hein. Ulule, on se tire un peu une balle dans le pied, malheureusement. Ouais, et c'est même même combat pour toi, il le Game on Tumble Top et compagnie Ouais, c est, c est, Kickstarter, ils ont tellement le gros du marché, que et tellement de visibilité, c'est vraiment la, la porte d'entrée si on veut se faire connaître. Après, qu'on soit petit éditeur ou gros, je pense que si tu as la bonne idée, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein, si ton jeu est très bon et que tu arrives à en parler... Pourquoi ça ne marcherait pas hein Est-ce que du coup. Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que tu as l'impression, toi, que d'une certaine manière, le financement participatif sans bourgeoise devient une niche Parce qu'avec les taxes et compagnie, maintenant, il faut, même sans parler des de, de Simone ou de, de Hawken Rims, euh, il faut claquer un minimum de 80-100 euros pour avoir un jeu qui, dans le commerce équivalent, serait à peu près 40-50. Est-ce que tu as l'impression que ça devient quelque chose de plus élite Ou pas spécialement ouais, Ça dépend des jeux, je pense. Ouais. Parce que tu prends, par exemple, un Eden Leaders, qui est un jeu de cartes. C'est 20 euros, tu vois, donc il euh, n'y a pas. Ça dépend des jeux. Après, si tu prends les jeux qui, qui parlent en, en ce qu'on appelle le kilo plastique, euh, oui, forcément, tes, tes pledges peuvent très très vite monter euh, très très haut, euh, pour qu'au final, tu ne tu joues pas avec ce que, ce que tu as eu en plus et que tu le retrouves en boutique beaucoup moins cher. Donc, euh, c'est un choix à faire. C'est selon ce qu'on ce qu veut investir, c'est toujours pareil. Hum. Hein. Mmh. Est-ce que, euh, d'après vous, cette crise là qu'on qu traverse, elle va durablement affecter l'écosystème qu'on connaît ou est-ce que c'est juste une passade et l'économie, tout ce système là retombera sur ses pieds euh, au final David <rire> ouais. Nos je, je Stradamus, pas. un peu un boule ouais, de cristal, ça, mais est ça, quel est, est ça, ton avis là-dessus euh, ouais. Oui, oui. brille. Bon. merci. Oui, que, euh, en plus, c'est vrai qu'avec le soleil derrière, là, <rire> Ah oui, euh, Waouh <rire> Ben bah, écoute, je ne sais pas trop, parce que euh, la, la crise des matières premières, de toute façon, euh, le bois, le papier, enfin tout ça, pour l'instant, c'est... On ne voit pas trop le goût. Hein. Euh, moi, quand je parle à mon transporteur pour euh, les, le fret de Chine, euh, quand je dis, bah oui euh, en gros, deuxième trimestre, vous voyez ça comment bah, On ne sait pas si ça va diminuer ou si ça va continuer d'augmenter. Hein. Donc là, il y a une stagnation parce qu'on passe Noël, machin. Mais après, ça va peut-être remonter, ça peut-être diminuer, on ne sait pas trop. Euh, je ne sais pas, après, euh, si on est en crise ou si on n'est pas en crise. Mais de toute façon, il y a toujours, on voit bien dans la BD comment ça fonctionnait aussi, il y a toujours un moment où on développe, on développe, et puis bah, il y a forcément besoin de resserrer un petit peu les choses, parce que peut-être que le développement va plus vite que, que, que le nombre d'acheteurs de, potentiels derrière. Et puis pour rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets où bah, les les backers, notamment français, ils attendent la version française parce qu'ils voient aussi que euh, les versions françaises qui se font des localisations certains ne sont pas forcément inté intéressés par le bling bling avec euh, tous les stretch goals, etc. et qui se disent que bah, la version euh, retail c'est suffisant donc bah autant attendre la version retail qui sera soutenue par un éditeur ou à un distributeur français euh, la boutique, et puis et puis derrière ça sera en français, et puis surtout bah, TVA, c'est vrai que ce que disait Philippe par rapport à ce, à ce prix d'augmentation de, de TVA, je pense que euh, ça, ça rebat un peu les cartes quand même. Et puis, euh, et puis bon, voilà, ça, ça remet un peu en question tout. Après, je ne sais pas si on, on va en sortir demain. À mon avis, ça me paraît un peu un peu compliqué bon, de, de dire que, bon, à mon avis, il faudra encore un ou deux ans avant de, de revoir des choses. Et puis, les, les clients vont aussi, euh, malgré tout, s'habituer à des prix et des tarifs assez hauts. Et donc, du coup, les éditeurs vont forcément laisser leur prix haut, même s'ils augmentent leur marge derrière. On les connaît. Alors justement, on, on va quand même citer quelques chiffres pour, euh, pour, mettre, pour illustrer un petit peu tout ça. Euh, de janvier 2019, 2019 à octobre 2019, donc avant la pandémie, on était, euh, tout secteur confondu, à 494 millions de dollars pledgés sur Caisse, donc quasiment un demi-milliard. De novembre 2020 à juillet 2021, c'est-à-dire sur une période plus courte, mais pendant la pandémie, on est à 510 millions de dollars. C'est-à-dire, donc, euh, plus, et ce sont donc des chiffres officiels. Euh, on a Six Siege qui a 1 ,5 million, on a Skyrim qui a 1,2 million de livres, on a The Witcher Old World qui est presque à 7 millions d'euros. Finalement, Kickstarter a l'air de se porter très bien. Euh, qui souffre le plus de tout ça À part le, on l'a dit, le, le backer qui va payer plus de taxes, mais euh, qui au final paye les pots cassés, d'après vous Philippe, peut-être La planète <rire> euh, moi, à part le, à part le, le, le consommateur final, je ne vois pas trop qui paye les pots cassés. Hein. Peut-être l'éditeur, parce qu'il a peut-être un peu moins de monde, parce que les pledges sont plus élevées. Euh, maintenant, l'éditeur, s'il a correctement, correctement fait son travail, s'il a bien budgété son truc, euh, même par rapport aux au, au prix qui ont flambé euh, de, des matières premières et, et, et du transport, il n'y a pas de raison qu'il en pâtisse. Hein. Je veux dire, normalement... Le, Normalement, le, le, le résultat, ben, c'est un prix plus élevé pour le consommateur final. Il n'y a que lui qui ne en partir théoriquement. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de ça, si tu veux, qui, se, qui disaient qu'ils se restreignaient, comme l'a évoqué David, hein, euh, le fait de pledger moins, de pléger moins cher, de plus faire de all-in. Euh, et on a qu l'impression qu'il y a autant d'argent qu'avant dans les campagnes. Il vient d'où l'argent Est-ce que c'est les gens qui ont les moyens qui mettent plus d'argent Comment ça fonctionne, d'après toi ben, moi, je, moi, je pense qu'il y, y a un transfert de fonds. Au lieu d au lieu de, de, de, de, de, de multiples jeux, parce qu'on se dit, su, il n'y a pas celui-là pourrait me plaire, je le prends, sur là pourrait me plaire, je le prends. Et ben, en fait, au lieu d'en prendre trois, on n'en prend qu'un. Voilà, on met son argent sur un seul. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on a des, des, des, des, campagnes qui ont l'air de cartonner, enfin, a pas elles cartonne cartonnent. Mmh. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui plègent tout, qui, enfin, qui, qui, ont, qui arrivent tout juste à financer ou qui ne financent pas. Je trouve justement que, le nombre aussi de, de campagnes qui, qui à RICRAC craquent, euh, quand même, il me semble en tout cas, qu'il a augmenté. Donc si tu ajoutes à ça le nombre de campagnes qui n'ont pas financé du tout, je pense qu'il y a un transfert de fonds vers des, des, des, soit des, soit des licences plus porteuses, soit des éditeurs plus, enfin considérés comme plus, plus safe, euh, voilà. Ouais, c'est mon, mon impression ouais. là, Je suis entièrement d'accord Avec ce que dit Philippe Je pense qu'on s'évapore un peu moins Sur plein, plein, plein de projets différents on, on se centre vraiment sur un ou deux euh, Qu'on va poncer au niveau des règles euh, etc., De comment ça se joue Pour être sûr que ça va nous plaire Et, et vraiment mettre un, un maxi pledge Sur une licence qui nous plaît Ou, euh, ou, euh, ou des règles qui nous plaisent Plutôt que de s'évaporer un peu partout Je pense que c'est exactement ça est-ce que cette euh, cette crise, et ce sera d'ailleurs le, le sujet d'une prochaine émission, euh, a vraiment poussé, on en a parlé à un moment, surtout en 2020, à pousser les joueurs classiques vers le solo ou attirer de nouveaux joueurs solo qui n'étaient pas forcément des joueurs du tout avant euh, Philippe, est-ce que toi, tu vois peut-être une demande plus mmh. grande, Philippe ou David, une demande plus grande de mode solo, de jeu solo, une appétence plus grande pour tout ça Moi, moi je, je pense que le solo, enfin, David je le confirmera ou pas, mais le solo, c'était déjà une tendance avant le Covid et que le Covid n'a fait que qu amplifier puissance 10 quoi en fait hein. euh, au moment où les gens ne pouvaient plus euh, se rassembler euh, les joueurs euh, qui étaient en manque se tourner vers les modes solo euh, là-dessus arrivent euh, bon des éditeurs comme euh, Lone Edition là, qui, qui, qui nous, nous sortent des super euh, des super jeux solo qui ont été pensés solo euh, début ne sont que voilà avec une, un, un, un vrai gameplay super intéressant il n'y a pas que lui hein mais enfin il y a pas que cet éditeur là mais il y en a beaucoup comme lui, il est représentatif, on va dire, puisqu'il fait que ça. Sur la France, ouais, ouais, ouais. Et, euh, ouais, ouais, voilà. Et donc, il euh, y a quand même pas mal d'éditeurs de, de, qui ont sorti des, des jeux solo, purement solo, parce que bah, les marchés, ça peut m'exploser, a. Et euh, ouais, Pierre-Louis, d'après toi, cette demande. je sais pas comment vous êtes, vous, euh, toi et Julien, sur, sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses que c'est plus du solo par défaut, c'est-à-dire à défaut de mieux, il faut bien faire quelque chose Ou est-ce qu'on peut-être a créé des, des, des vocations, entre guillemets Comment tu le ressens et ouais. comment peut-être Julien le ressent aussi euh, de son côté bon, non, On On n'est pas du tout joueur solo. <rire> alors, c'est vrai qu'on joue très peu à des jeux solo. Euh, ou alors, vraiment, ceux, ceux qui, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Euh... Ouais, mais sinon, on joue, on joue pas beaucoup aux jeux solo, mais euh, je pense que c'est une tendance qui, qui vient, bah ben, ouais, c'est ça, du Covid, du confinement, les, les gens se retrouvent euh, se, seuls et, et ont quand même envie de jouer et de consommer du jeu de société. Et euh, je pense qu'il y a des jeux qui sont faits pour être joués solo et, et qui, qui, qui marchent très très bien en solo. Après, il y en a qui mettent des modes solo qui, des fois, bon on se dit il est là pour être là tu vois il y a des choses à en dire oui tout à fait mais bon c'est un peu comme dans tous les jeux des fois tu as des jeux avec des variantes de joueurs et c'est pas fait pour jouer à deux joueurs tu vois c'est un peu comme comme dans tous les jeux quoi ouais david qu'est ce que je vais faire le bilan la y je pense que même le solo ça ça vient d'un peu plus loin ça vient de l'avènement enfin la remontée des jeux coop. Euh, parce que le fait que là les jeux, il enfin, y a une part de, entre le compétitif et le coop qui, qui quand même euh Peut-être pas s'équilibrer vers le co-op, mais bon, bah, il y a quand même énormément de jeux co-op qui sortent. Et notamment, euh, il y a beaucoup de joueurs euh, qui euh, ont envie de jouer au jeu co-op, et puis qui n'ont pas forcément là encore, qui vont se diriger maintenant vers des jeux solo purs parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont uh, game designés pour. Mais au départ, euh, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à jouer à l'horreur Arkham, 2 donc, euh, je jouais tout seul avec plusieurs personnages, par exemple, quoi. Et tu peux t'inventer ton histoire et tu peux jouer tout seul sans problème. Y compris pour découvrir euh, des règles pour découvrir une façon de jouer pour un, pour un jeu. Donc ça, moi, à mon avis, c'était déjà là, hein, cette part de joueurs coopératifs qui aimaient bien euh, voilà s'investir un peu plus dans leur jeu et voilà jouer un peu plus. Et euh, ouais, le Covid a permis de démultiplier cette envie de petit à petit de, de propositions solo qui arrivaient quand même, parce que One Deck Dungeon, euh, Pagmalland, c'était quand même avant le Covid. Hein, et euh, ça, ça, ça, ça, ça, ça s'est vraiment démultiplié avec la pandémie actuellement. Attaquons maintenant le dernier volet de cette, euh, cette petite table ronde de, de, de fin d'année en parlant des perspectives. J'ai une question qui paraît peut-être un, peu, euh, un petit peu oracleuse. Est-ce qu'à votre avis le système, le fonctionnement du crowdfunding, du, du financement participatif, sachant qu'on l'a vu, Kickstarter s'en sort très bien au final, est-ce que est, ce fonctionnement doit changer au regard de la crise, euh, pour le bien de tous, que ce soit pour le bien des, des éditeurs petits et moyens, ou pour le bien du consommateur, ou, ou est-ce que l'industrie finalement n'a qu'à faire ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire serrer les fesses et continuer comme d'habitude en attendant que ça passe et qu'elle qu retombe sur ses pieds. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ça doit évoluer Est-ce que ça va évoluer Alors déjà doit, je pense qu'il n'y a, a pas de loi qui va l'obliger à évoluer déjà pour commencer. À mon avis, ça va être simplement la loi du commerce. Je hein. euh, si les, les pas, consommateurs parlé lois, hein. trouvent... pas parlé de Pardon Je n'ai pas parlé de loi. Non, mais, non, mais okay. tu dis doit. Ah, Dois, doit, doit j'ai compris, loi. Je... Okay, voilà. Non, non, non tu dis est-ce que ça doit euh, évoluer il n'y a rien qui va obliger à évoluer c'est ça que je veux dire si ça évolue ce sera, sera parce que les consommateurs trouvent plus le, le, leur ils trouvent plus leur compte ou pas la même, la même façon si ça ça sera, ça veut dire ça sera le le principe du commerce euh, normal quoi en fait moi hein. bon, à mon avis le Kickstarter enfin il n'y a pas que Kickstarter mais enfin, le crowdfunding à mon avis il va pas changer à court terme hein. ça n'y a aucune raison ça ça fonctionne à fond donc pourquoi ça changerait euh, tant que les tant qu'il y a du tant qu'il y a des clients je vois pas l'intérêt de changer hein, Pour personne en fait hein. mmh. si demain il euh, y a masse de campagnes qui commencent à, à se casser la gueule parce que les, les, les, les pledgers sont plus là euh, pour X raisons plus de sous, plus envie plus voilà j'imagine que ça va changer automatiquement tout, le Kickstarter va pas se laisser couler euh, sans essayer de faire quelque chose. Euh, les autres non plus d'ailleurs, donc euh, à court terme, je suis je, je pas du tout inquiet, absolument pas euh, pour ce qui est de, de l'avenir du crowdfunding, et je ne vraiment pas pourquoi ça disparaît. Ouais. Tu es surpris toi Pierre-Louis que justement toute la partie boutique du jeu de société n'a pas repris un, un élan, peut-être qu'elle a repris d'ailleurs, hein, mais qu'elle n'est pas plus repris de manière plus marquée sachant que le, bah, le financement participatif c'est représentait maintenant un budget énorme et qu'à côté il y a quand même une, une belle variété en, en magasin euh, de faire le distinguo entre la boutique et le kickstarter bah il y a des, euh, des y a les, tu peux retirer ton pledge en magasin maintenant avec certains éditeurs qui font, ouais, font mais porte... je, je veux dire oui je veux dire est-ce que tu es, est es surpris qu'il n'y ait pas eu un, un engouement plus fort sur les magasins au détriment des des, des, des plateformes de financement puis maintenant l'écart de coût et de, et de délit qui est, qui est assez abyssal Ouais, je pense que, bah, en fait, c'est, je trouve que c'est quand même deux publics différents. T'as vraiment les gens qui veulent euh, du stretch goal, de l'extension, euh, un peu des paillettes dans les yeux, euh, avec euh, des projets qui qui envoient euh, le pâté. Et c'est, il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cette hype. Et puis t'as des gens qui veulent être tranquilles et acheter leur leur jeu en boutique tranquille. C'est vraiment deux publics différents, je pense. Alors il y en a qui jouent sur les deux tableaux. Hein. Moi, par exemple, j'aime autant aller en boutique que sur Kickstarter. Donc, je euh, je pense qu'il n'y y a, il y a pas vraiment de de relations à faire euh, comme ça entre la boutique et le Kickstarter est-ce qu'il y en a un qui doit rattraper l'autre je suis pas sûr Parce ils ont mmh. chacun leur, euh, ah, leur bah, secteur bah, différent donc euh. bah, je suis d'accord hein. de toute façon en boutique euh, enfin euh, on va dire en la boutique c'est le grand public est en boutique ouais. et puis les les les, les, les, les gros enfin les, les passionnés de jeux vont sur Kickstarter pas que sur Kickstarter mais vont sur Kickstarter ouais, voilà, euh, dire, euh, Madame Michu euh, qui va acheter son micro-machin, euh, la micro-machine, je ne sais pas, enfin, le, le dernier jeu, qui <rire> est super sympa d'ailleurs, entre parenthèses, mais ce n'est pas, pas du tout mon, mon, ma cam, mais, euh, mais dire, ces gens-là euh, euh, ne, ne vont pas sur Kickstarter. Quoi. Mmh. Donc, euh, à mon avis, c'est toujours l'éternel débat. Au tout début de Kickstarter, tout le monde disait, enfin, beaucoup disaient, ça va tuer les boutiques. Est-ce que ça va tuer les boutiques Absolument pas, au contraire, même ça renforce l'offre des boutiques maintenant. Donc, euh, moi, je pense que ça va perdurer encore un moment, cette histoire. Enfin, il n'y a pas de raison que, ça, que demain matin, ça change. qu'au Kickstarter, tu parles, tu parles tout de suite plus à des initiés que, que à des gens ah. en fam famille à fond, hein, tu vois. Mmh. C'est ça. Et David, du coup, euh, alors, euh, tu es peut-être le, le mieux placé pour répondre sur ce, ce sujet en, en détail. Il n'y a pas si longtemps, il y a, je pense, une grosse année, j'ai interviewé euh, Benoît Bagné, qui est le, le président de la boîte de jeu, et il me disait euh, « Produire en Europe, acheminer par train, ça coûte beaucoup trop cher, ça a toujours coûté trop cher et c'est pas intéressant par rapport à la Chine et le bateau. » Mais il avait dit « C'est en train de changer parce que comme les coûts explosent, on est en train de se poser des questions. » Aujourd'hui, les coûts, ils ont plus qu'explosé, c'est devenu euh, absolument ahurissant. Est-ce que c'est toujours quand même plus intéressant au final, toi, qu'on te fais ton calcul de produire en Chine et d'acheminer en bateau, ou est-ce que vraiment maintenant on a presque une alternative possible Dans quelle mesure en tout cas elle pourrait être possible bah, je, après, euh, ça dépend où tu fais produire en Europe, hein, évidemment, hein, euh, si tu fais en France, il n'y a quand même qu'une seule poignée d'éditeurs qui arrivent, euh, parce que les sur sont quand même importants. Il y a quand même un delta encore très important entre la production européenne notamment. Enfin, nous, on fait par exemple en Pologne sur certains certains produits, certains jeux. Euh, par rapport à la Chine, c'est quand même généralement, on va dire 30, 40, même, parfois 50 plus cher. Hein, même, parfois, ça peut monter encore plus plus haut si sur certains composants, parce qu'il y a certains composants que les Européens font de venir de Chine, donc évidemment ça, ça coûte encore plus cher. Euh, néanmoins, euh, soit sur des petits jeux, parce qu'on parlait de petits jeux tout à l'heure, euh, qui sont pas forcément d'ailleurs euh, adaptés à Kickstarter, mais euh, si c'est un, une petite boîte où il y a 55 cartes, 110 cartes, là ça, ça devient finalement assez enfin, compétitif presque parce que euh, tu vas peut-être pas avoir forcément la même qualité de papier c'est-à-dire que euh, pour un prix à peu près équivalent en Chine tu aurais peut-être un grammage un, un tout petit d'un niveau au-dessus mais bon la plupart des joueurs hein, vont pas forcément voir la différence euh, là ça devient à peu près enfin nous sur des, alors sur des petites productions hein, parce que là moi mon, je, je parle de moi de ma propre expérience donc sur des petites productions ça, ça peut devenir à peu près on va dire rentable euh, sachant que c'est pas rentable parce que de toute façon, les prix, enfin, faut, la rentabilité, tu la feras après sur le prix final, évidemment. Euh, si tu ne changes pas le prix, là c'est pas rentable du tout, évidemment, mais euh, tu te retrouves avec des volumes de, de dépenses qui vont être à peu près, euh, ouais, à peu près les mêmes. Sur certains, sur certains projets, enfin, moi j'ai envie de dire les, les jeux classiques finalement, euh, où tu peux même avoir un plateau peut-être, des cartes, quelques pions, ça, ça va être à peu près kiff-kiff quand tu fais des volumes restreints si tu fais des gros volumes, les économies d'échelle je ne suis pas sûr que tu que ce soit intéressant en Europe, encore pour l'instant mais ça va peut-être pas tarder à venir parce que comme on disait, ça augmente partout hein, au niveau des, des, des matières premières donc nous on essaie d'y aller le plus possible hein, parce que mine euh, de rien euh, ça fait quand même euh, des soucis en moins parce qu'il y a l'argent puis il y a les soucis parce que la, le passage à la douane c'est toujours une question un peu un euh, un peu un peu tendue pour pour les petits éditeurs Alors, si t'as pas, pas oublié un truc si t'as bien mis ce qu'il fallait comme, comme il fallait sur la boîte etc. pour être sûr de ne pas être retenu si t'as bien mis 14 plus ou sinon faut que tu finisses euh, tu files tout ce qui est test machin, etc. donc globalement euh, c'est... Euh, plus tranquille, c'est moins de stress de produire en Europe. Euh, après c'est un peu plus cher, bon ça voilà, mais euh, c'est beaucoup moins de stress. Et sur des petits volumes, bon, euh, j'ai envie de dire, voilà. du moment que tu n'as pas une de découpe particulière, une de, découpe de punchboard, une découpe de, de, de, de meeple, toi, alors dès que tu commences à être sur des meeple avec des formes un peu particulières, particulières, ça va vite très très vite augmenter le, les tarifs. Euh, les, les, les prix, euh, les tarifs d'outillage de, de vont être beaucoup plus importants en Europe qu'en Chine par exemple. Mais globalement, voilà, ça, ça peut se retenir. Ça peut s'envisager. Après, comme je te dis, moi c'est pour les, les petites productions, c'est-à-dire euh, 2000, voire euh, boîte, 3000 boîtes. Au-delà, je ne suis pas du tout sûr que ça soit vraiment intéressant pour, euh, pour les gros éditeurs. Quand on parle de la boîte de jeux par exemple, ils font quand même des grosses productions. Euh, donc, je sais pas si pour eux pour l'instant c'est intéressant, mais c'est vraiment la variable fret qui va qui va faire les choses parce que euh, l'augmentation elle est perceptible dans les deux cas, euh, mais c'est vraiment le fret si reste si reste à ce niveau-là, je pense que euh, on a un certain nombre voilà, à, faire, à faire rapatrier euh, nos productions en, en Europe, on le fais déjà sur certains sur certaines certaines boîtes. Hein. Donc, voilà, donc je pense que je pense que, je pense que ça, ça peut être intéressant dans certains cas. Ouais. Bon, Est-ce euh... qu'on s'oriente vers une. Euh, possiblement une, un changement des mentalités dans des, des, des joueurs Est-ce que tu le vois comme ça, toi, par rapport au lieu de production, méthode de production C'est quelque chose que les gens commencent à s'y intéresser. Les joueurs commencent à s'y intéresser, je pense. Non, on le voit déjà avec. Le, tu regardes le, le score que met le site Gusenko à chaque fois qu'ils qu font un test sur un jeu. Ils marquent l'éco-score, ce qu'ils appellent. Et ça intéresse vachement les gens. Les gens le regardent et euh, je trouve que, que c'est une question qui commence à rentrer un petit peu et, euh, et qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Je prends l'exemple aussi de Turbulence qui a été uniquement fait en France. Mm. C'est un jeu qui, qui est français, qui a été fait en France, produit en France et ça plaît énormément aux gens. Et euh, donc je pense que on commence à se poser la question et si ça se rapatrie un peu plus chez nous, bah écoute, euh, tant mieux hein Juste je ce... rebondir quand même, excuse-moi, parce que vas -y, vas -y. Euh, là, moi, je parlais aussi d'une expérience qui n'est pas uniquement le financement participatif, euh, mm -hmm. qui est aussi le passage en boutique derrière. Euh, parce que si tu ne fais que du financement participatif, je veux dire, euh, comme le cas de Turbulence que tu as donné, comme Allon Edition dont on, parlait, dont on parlait tout à l'heure, euh, je veux dire, l'augmentation des matières premières, tu peux aussi euh, l'impacter sur ta marge. Si tu vas en boutique derrière, faut pas oublier que ça, c'est un, un volume, c'est un volume financier que tu perds aussi derrière. Donc forcément, euh, l'un de l'autre, faut mesurer. Et donc par rapport au, à la question écolo, hein, la question de la production, la question de la production, et puis euh, produire moins, produire mieux, etc. Euh, je pense qu'on n'est on, on pas encore là. Enfin, à mon avis, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ah oui, chemin, y a à, du faire, chemin à faire. Puis, ah oui, c'est sûr. Et euh, le coût de, de Delta est tellement important, enfin on voit bien sur un projet comme EarthBorn Rangers, euh, qui question. été qui la hein, donc voilà, pour, pour parler de ce en qu'on fait, avait déjà discuté, c'est 10,80 dollars pour un jeu avec 500 -50, cartes, Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde derrière. Donc sur le financement participatif, voilà, il y a du public, en boutique derrière, c'est beaucoup, voilà, ça reste quand même euh, oui. C'est utopique quand assez... hein. ouais. même. Ouais. Ok messieurs, on finit ce, ce tour de table et cette, euh, cette review de l'année par euh, la petite question euh, traditionnelle, c'est-à-dire vos perspectives pour, euh, pour 2022. Et puis éventuellement un projet qui vous aurait marqué euh, cette année, un projet euh, qui a été soit une campagne, soit un projet que vous avez reçu. On peut, on peut commencer par, euh, par Pierre-Louis. Alors en, en termes de perspective 2022, je pense que... Ça va continuer sur ce que ça revienne un petit peu. Euh, je pense pas que la créativité elle va baisser ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va encore avoir des projets qui vont sortir, qui vont être vraiment très sympas. Ça ne me fait pas du tout peur de, pour Kickstarter 2022. Euh, je pense qu'on va revenir à des, à, comme on disait tout à l'heure, à, à des livraisons plus décentes, des frais de port qui vont peut-être diminuer, on espère. Donc je pense que 2022 ça va être une année euh, comme 2021 voire mieux. Comme de toute façon c'est exponentiel depuis des années. Euh, pourquoi ça le serait pas encore l'année prochaine, tu <rire> vois Et après, un, un jeu que j'ai pledgé cette année qui m'a beaucoup plu, bah, on va dire The Witcher cette année. Ouais, <rire> très euh, très oui, fan de a... la licence et euh, très, très agréablement, mmh. agréablement surpris pardon, euh, du jeu en lui-même après l'avoir testé. Euh, vraiment très, très hâte qu'il arrive entre mes mains. Philippe Bon, Tes je... perspectives en 2022, moi, je... puis peut-être éventuellement s'il y a un projet dont tu aimerais bon, parler. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. De toute façon, je vois pas de raison que ça change. Je vois pas de raison que ce soit moyen. Euh, ça va se caler avec les, les frais supplémentaires, enfin, les frais, l'augmentation des frais des divers frais. Ça va se caler. Ça va se, voilà. Je pense que les, les... les éditeurs vont intégrer ça. Ça va, ça va se, bon, ben, ça va passer, quoi. Après, est-ce que les, les, les, les backers vont suivre parce que l'augmentation des tarifs sera trop importante, ça on verra bien, mais bon, moi je ne je suis pas inquiet du tout. Pour ce qui est de, de cette année, bah, écoute, moi, pour, pour, être, pour être honnête, moi je retiens surtout euh, la campagne de Clash of Deck. Alors, euh, c'est tout bête. <rire> mais en fait, je trouve que l'initiative qui a été prise par Leon Prose de distribuer son jeu gratuitement, c'était un peu osé et ça a bien marché. Moi, euh, bon, c'est le truc qui m'a marqué le plus, en fait. Hein. Oser distribuer un jeu gratuitement, euh, sans trop savoir ce qu'il y a derrière, euh, comment ça va, comment ça va se passer derrière, j'ai trouvé ça. Comment euh, euh, erreur Ça, enfin, c'est si oser, c'était, c'était pas mal. Et puis, ça a marché. Euh, la, la, la saison 2 qui vient d'être, euh, qui, qui vient, <rire> qui vient de terminer son financement, euh, a bien marché, bien plus qu'il ne l'espérait Donc, euh, voilà. Moi, je reviens ça. David, le mot de la fin. <rire> euh, bah écoute, euh, je, moi, pas franchement retenu de, de, de projet pour, euh, pour euh, l'année prochaine entre guillemets. Euh, bon, je suis assez d'accord globalement avec ce qui a été dit pour l'instant, donc euh, je suis pas forcément. En euh, surtout qu'il y a pas mal de bruit chez moi. Donc, je, vais, je vais essayer d'être... Je, <rire> <faire> que... <rire> voilà, je pense que je suis assez d'accord. Après, moi, ce que je crains quand même un peu euh, par rapport, pour rebondir aussi ce qui a été dit, euh, les frais de port, faut faut faut pas faut pas arriver, ça va continuer d'augmenter. À mon sens, ça va continuer d'augmenter. Et ce que je crains aussi, moi, c'est une, une augmentation encore euh, de, du bling-bling sur KS, c'est-à-dire euh, pour attirer euh, pour attirer toujours, parce qu'on voit bien, voilà certains se, se vont se restreindre sur... Euh, sur, sur certains projets, bah, forcément avoir des projets de plus en plus volumineux, quoi. avoir des, des trucs de plus, en plus, de plus en plus super qui font que bah, le backer il peut se dire bah « non je ne je peux, peux pas le rater celui-là ». Et donc ça, ça, ça, ça, ça on, on parlait de, de, de « est-ce que ça, ça va pouvoir re redonner les, cordes, les cartes un petit peu, on va taper les cartes un petit peu ». Je ne sais pas si ça, on va y arriver là, mais moi, je vois bien euh, sur certains projets, et puis, je pense que d'autres se casseront un peu forcément la gueule, il y aura forcément toujours cette envie de faire plus quoi. et euh avec des projets aussi à côté, des projets beaucoup plus confidentiels comme celui de Léandre par exemple. Où là, ça va, ça va marcher parce que on a vraiment l'impression dans du vrai financement participatif, dans le sens où on aide un petit éditeur indépendant, etc. Et ça, il y, a, il y aura toujours un, un volume un peu, à mon avis, euh, sensiblement égal de, de, de, de joueurs qui vont chercher ces projets-là pour les soutenir parce qu'ils ont vraiment l'impression, et c'est de la vérité, euh, de, de participer à quelque chose et que sans eux, il n'y aurait rien. Mais ça, ça c'est, ça, c'est la réalité. Je pense que sur les gros éditeurs, c'est un petit peu différent, hein, la perception va être un petit peu différente. Mais sur ces petits éditeurs-là, je pense qu'il ouais, y aura toujours cette marge de joueurs un peu plus, un peu plus concernés par ces choses-là qui, qui ont envie de ça. Et, euh, et, et ça permettra notamment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de des petits jeux, de petits projets, d'en maintenir un certain nombre, ceux qui seront bien ficelés, ceux qui seront qui, qui voilà, ceux-là ils continueront. sur surcroît, il y en aura toujours qui surprendront euh, les influenceurs et les viewers. Et je pense que ça continuera de se Merci David, Pierre-Louis, Philippe, de m'avoir accompagné dans cette, euh, cette brève revue de l'année 2021 et, et des perspectives 2022. Euh, bon, rappelle votre actualité, hein, donc Philippe, toutes les semaines, la, la sélection naturelle sur ludovox.fr. Euh, Pierre-Louis, très très actif sur sa chaîne YouTube Game Trotter. Je ne sais pas si tu as euh, encore plus de top ou d'exclusivité de, en stock pour la fin de l'année. Oh, oh, on verra, on verra. <rire> <rire> Aucun, aucune, euh, aucune exclue, hein, euh, pour aujourd'hui. Et euh, David, bon, as une activité qui est, qui est très, très, très, très riche. Il nous faudra un quart d'heure pour en parler entre, entre la livraison de tes divers projets et puis euh, puis les localisations qui sont en cours. Il y a peut-être un, un projet là que tu voudrais mettre en, en avant euh, en quelques mots. Euh, non, pas spécialement. Il y, a, il y a la suite de cette watch qui va arriver en boutique euh, là, je pense euh, début d'année, en janvier. Bon, voilà. Hein. Et puis, enfin, euh, si quand même le, les, le, le, la prise de risque qu'on a eue autour de Fresh Waterfly, Water Watercruel, qui sont deux jeux de pêche, donc euh, avec des mécanismes Eurogames. donc là, bon, c'est du jeu de niche, euh, c'est de la prise de risque. Donc ça, j'aimerais bien les mettre en avant, ouais, parce que euh, je pense qu'ils méritent, euh, méritent d'avoir un petit accueil quand même euh, en boutique. Ben on prendra l'occasion d'en reparler merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve dans quelques semaines pour une émission dédiée au marketing du financement participatif d'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis bien sûr à très bientôt, à bientôt. salut, salut.